C'est vraiment un instrument merveilleux. J'embrasse mon armica de temps en temps, ça paraît un peu cinglé, mais j'aime beaucoup cet instrument. Voilà. Et puis alors je le caresse, tout ça, j'en prends soin, et surtout je le mets en bouche.